les trois choses à ne jamais faire avec votre argent. Ce que tu dois absolument éviter de faire avec ton argent, dans cette vidéo, on va faire un focus sur l'argent sans tabou. Bonjour à tous, je m'appelle Damien Lamy. Je suis votre formateur professionnel, ancien banquier. Je vous accompagne pour créer des investissements rentables et sécurisés. Dans cette vidéo, on va parler argent sans tabou. Je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour éviter les erreurs et utiliser votre argent de la meilleure des façons. Mais avant ça, je vais vous inviter à liker cette vidéo, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour rejoindre une communauté d'investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier en immobilier en seulement trois mois. Donc, trois erreurs à faire, euh, à éviter euh, par rapport à l'argent. La première chose, c'est de dépenser de l'argent que vous n'êtes pas sûr d'avoir gagné. Tant que l'argent n'est pas sur votre compte, alors vous n'avez pas cet argent. Je vais m'expliquer. Vous avez par exemple vendu euh, un, un canapé euh, sur le bon coin à 800 euros. Vous avez euh, la personne qui vous a dit « Ok, je l'achète ». Derrière, vous vous dites bah, « Je vais avoir 800 euros que vous rentrez. Je peux déjà commander mon nouvel appareil, télé, mon nouveau téléphone euh, ou autre appareil. » Vous le dépensez avant de l'avoir. La personne vous appelle deux jours plus tard pour vous dire qu'elle a trouvé un autre canapé et qu'elle ne va pas acheter le vôtre. Au final, votre, votre canapé a été bien trop cher par rapport à ce qu'il vaut, sur, à sa valeur sur le bon coin. Jamais vous arrivez à le vendre à 800 euros. Du coup, vous êtes dans une mauvaise situation. Donc, c'est un exemple assez grossier, mais c'est réellement ça qu'il faut éviter. Vous ne dépensez pas de l'argent qui n'est pas réellement sur votre compte. C'est très important. Vous pensez avoir un bonus à votre travail Parce que chaque année, vous avez eu 1000 euros, 2 euros. Donc, l'année prochaine, j'aurai aussi 2000 000 euros en mai. Mais non tant qu'il n'est pas sur votre compte. Rien n'est fait. Ne dépensez pas de l'argent que vous n'avez pas encore. Ensuite, bien évidemment, faites attention à cet argent que vous dépensez. Mais déjà, ne le dépensez pas. Si vous voulez investir dans l'immobilier ou si vous voulez sortir d'une situation difficile, il va falloir avoir un matelas de sécurité, une somme d'argent qui est là comme la roue de secours de votre voiture. Vous ne l'utilisez jamais et de temps en temps, vous allez la regonfler. Vous allez vérifier qu'elle est en bon état et potentiellement, selon la, la, la, la voiture, l'âge de la voiture, etc., vous allez la regonfler, euh, le, le, le pneu, vous allez remettre de l'argent, euh, regonfler votre matelas de sécurité. Cet, cet argent-là, vous ne devez en aucun cas l'utiliser pour une satisfaction immédiate d'un objet, de nouvelles technologie ou pour des vacances ou autre chose qui peuvent être légèrement différées. C'est peut-être dur ce que je vous dis, mais c'est la stricte réalité. Ce matelas de sécurité, il est là en mode sécurité si vous avez un incident de parcours qui vous demande à un moment de devoir l'utiliser. Rien de plus, sinon il n'existe pas. C'est très important. La troisième erreur à éviter, c'est de vouloir jouer aux riches. Déjà, on est dans une société et c'est un problème où l'apparence est très importante. Vous roulez avec quelle voiture Quelle est la taille de votre maison Avez-vous une piscine Avez-vous une deuxième salle d'eau Habitez-vous en banlieue, dans un village, en centre-ville, à Paris En fait, on est toujours sur la parosse. On a envie de montrer aux gens que l'on gagne bien, parce qu'on a l'impression que ça montrerait qu'on a réussi dans notre vie. Et ce qui est important là-dessus, c'est se dire déjà dans un premier temps, tout ce que vous faites, vous le faites pour vous. Et vous le faites pour votre famille, pour votre femme, pour votre mari, pour vos enfants, pour vos parents. Pour vos futures générations. Et vous ne faites pas pour les autres. Vous ne le faites pas pour le montrer. Même si, effectivement, sur YouTube, beaucoup de personnes aiment s'afficher avec des semblants de, de réussite. Pour moi, la réussite principale de base, c'est l'éducation, par exemple, de mes enfants. C'est de continuer à être avec ma femme alors qu'il y a plein de divorces de partout. D'arriver à être heureux, à être épanoui et à kiffer la vie. Le reste appartient à mon intimité. Et je vous encourage à toujours faire ça, ça va vous, empêcher de, ça va vous éviter pardon, de vouloir jouer aux riches en ayant une voiture que vous n'avez pas les moyens d'avoir. Pour l'instant, ça ne veut pas dire que vous l'aurez jamais. Ça veut dire que ce n'est pas le moment de l'acheter pour vous dans votre situation. Différez le plaisir. Ça peut être dur ce que je vous dis. Vous allez venir dire « Damien, ce n'est pas comme ça que j'ai envie de faire. Et si je meurs demain ?» Oui, on peut penser comme ça. Je vous souhaite une longue vie. Donc, par rapport à ça, il va falloir des fois différer les choses. Et ne pas jouer aux riches. Parce que quand on joue aux riches, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a le fait de jouer. Est-ce qu'on est là pour jouer ou est-ce qu'on est là pour vivre Il y a le fait de riches. riche. Riche, c'est quoi C'est un statut C'est une impression C'est une envie qu'on a envie de donner aux gens ou une frustration Je vous invite à réellement vous poser la question par rapport à tout ça et de plutôt jouer, plutôt que jouer d'ailleurs, vivre. vivre la vie que vous voulez. Si c'est avec une belle voiture, mettez en place les actifs qui vous permettent d'avoir cette belle voiture. Et ne mettez pas en place la voiture qui vous permet de jouer, mais qui va vous empêcher d'avoir de vos actifs. Merci à vous en tout cas pour avoir regardé cette vidéo. Une dernière chance que je vous demande, likez cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao